En effet, souvent quand on est dans le sport de niveau, quand on est entrepreneur, ben on a ce sentiment de solitude, on est tout seul à, dans notre action, on est tout seul. Alors il y a les entraîneurs, il y a l'équipe, etc. Mais, mais on a l'impression d'avoir ce sentiment de solitude et d'avancer dans ce chemin de croix. Et il y a des gens des fois qui nous regardent en mode ⁇ Bien, tu devrais peut-être... ⁇ Prendre un verre ou plus sortir avec tes amis, etc. Et finalement, nous on se dit bah non, en fait, c'est pas ce que je veux, c'est pas ce dont j'ai envie, et donc euh, on va se diriger euh, vers notre objectif et d'avoir cette route de la solitude. Donc, le premier point pour lequel l'entrepreneuriat et le sport de haut niveau, bah, ce sont les mêmes séquences internes, c'est que, un déjà, bah c'est être ok avec le fait d'être seul et que nous on paye un prix d'autres n'ont pas forcément envie de payer puisque ce n'est pas dans leur système de priorité intrinsèque et ça c'est ok il n'y a pas de jugement à avoir là dessus euh, et le temps qu'on est en train de performer que ce soit en sport ou en entrepreneuriat et eh bien on n'est pas en train de performer dans d'autres domaines de vie et donc c'est important de comprendre ça parce que ensuite nos, notre entourage nos amis les gens qui nous connaissent que par rapport à notre nom euh, vont voir en fait ah, mais toi mais tu as trop de chance tu as réussi ta vie tu as telle ou telle chose et ça combien de, combien de fois on en rigole avec des sportifs de haut niveau là dessus euh, parce que du coup euh, les, les, les gens la majorité des gens ont fantasmé les titres du sportif de haut niveau ou les titres de l'entrepreneur mais quand ils vont voir le prix à payer qui va avec ils vont se dire oh mais non ouais non moi je suis pas prêt à faire ça ouais bah, donc t'es pas prêt à avoir le t'es pas prêt à avoir le, le bénéfice si tu n'es pas prêt à avoir l'inconvénient donc quand on voit un sportif de haut niveau qui s'entraîne bah, au minimum six jours par semaine et euh, souvent 10 euh, fois par semaine alors qu'il n'y a que sept jours, eh bien on comprend que bah, ça peut être vraiment difficile de tenir ce rythme sur des années quand on voit un entrepreneur qui fait bah, 50 heures par semaine et tout ça pendant des années avec des fois très peu de vacances des fois très peu de jours off c'est pareil de l'extérieur on peut on peut on peut voir en tout cas ce qu'ils font de bien mais du mais ça va être difficile de se dire ah ouais mais en fait pour arriver là je dois payer ce prix là donc c'est en ça ou là déjà sur ce point là L'entrepreneuriat et le sport de niveau sont la même chose. Ensuite, deux, y voir la, la puissance des routines, c'est-à-dire que un sportif il devient bon parce qu'il s'entraîne, il s'entraîne, il s'entraîne, il s'entraîne, il s'entraîne, il, il, il fait les mêmes basiques à l'entraînement, il fait les mêmes basiques à l'entraînement, et finalement, un entrepreneur, on va voir qu'il y a des basiques aussi qu'on n'aime pas forcément faire, mais qui sont importants, euh, qui vont être importants de maîtriser au quotidien le faire un peu pour pouvoir bah, comme tout en fait avec l'expérience avoir un haut domaine d'expertise donc c'est là où rentre la mécanique de l'obsessivité donc savoir ce qu'on veut dire ok je suis prêt à payer le prix pour ça et de se dire bah je m'entraîne, je m'entraîne, je m'entraîne, je m'entraîne, moi je m'entraîne. Même si j'aime pas, je sais que bah, je fais les choses parce que grâce à ça, ça va me permettre de devenir meilleur. Et ensuite, un autre point commun entre le sport de haut niveau et l'entrepreneuriat, c'est que dans les deux cas, on ne peut pas se mentir. Hier, justement, euh, je dînais avec des amis et puis on parlait de, de, de, de, de mon passé de sportif. Et je leur disais en fait qu'en sport comme en entrepreneuriat, j'aime bien parce que j'ai l'impression de vivre les mêmes choses. C'est-à-dire que quand j'arrivais en sport, donc moi en salle de boxe française euh, en grande majorité, quand j'arrivais sur le ring, bah, je savais si je m'étais entraîné ou pas, et je savais que là j'avais pas le droit à l'erreur. Euh, et donc si je m'étais pas assez entraîné, j'allais payer le prix sur le ring. Et finalement en entrepreneuriat c'est la même chose, c'est-à-dire que si on fait pas les actions au quotidien, à un moment donné il n'y a personne qui va les faire pour nous. Donc on n'a pas le choix que de bah, que de passer à l'action et que de les faire tout simplement. Donc voici pour résumer déjà juste trois points euh, où l'entrepreneuriat et le sport de haut niveau sont vraiment euh, vraiment très proches. Et un, il y a ce, cette solitude à accepter où les gens nous voient comme quelqu'un de confiant et parfois bah, nous on peut avoir ces petits moments de doute, ces petits moments euh, de, de, de faille et euh, on se dit qu'on peut même pas se confier euh, puisque les, les autres nous imaginent même pas comme ça. Deux, on a ce point où c'est important d'être obsessif et de mettre en place des routines. Et trois, ensuite, bah, on, ne peut pas, on ne peut pas se mentir euh, entrepren en entrepreneuriat comme en sport de haut niveau, puisqu'à un moment donné, on doit prendre nos responsabilités. Et enfin, bah, j'aurais pu rajouter la planification. Je pense que ça, c'est important aussi chez les entrepreneurs. Il y en a plein qui oublient de planifier. Il faut être des sportifs qui peuvent oublier de planifier, alors que c'est très important d'avoir les échéances clés.